après le processus de nomination. Nous allons maintenant passer à la déclaration des députés. Déclaration des députés. La parole aux députés de l'Université Rosedale. Merci, Madame la Présidente. Aaron Clifford et Pat and John travaillent à la maison à temps plein. Leurs filles, Addison et Karen, vont à une école publique de la ville. Pendant une... Un cours d'apprentissage à distance. Addison, qui est en première année, avait du mal à suivre ses cours. Et c'était vraiment troublant pour sa famille de voir qu'elle n'arrivait pas à suivre. Erin et John, qui travaillent à la maison, ont du mal à appuyer leurs enfants tout en continuant de travailler. Vu que. Vu qu'on ne sait pas si les écoles vont rouvrir en septembre, euh, les, la, la mère essaie de quitter son emploi pour pouvoir aider euh, ses enfants. Et ces histoires se déroulent partout en Ontario. Si les écoles ne rouvrent pas en septembre, il y a des mères qui travaillent qui vont perdre leur emploi. Il y a des parents qui sont au bout du rouleau, qui sont frustrés, qui sont inquiets. Et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire si les écoles ne rouvrent pas de façon sécuritaire en septembre. Ce gouvernement a proposé un plan, un, un plan virtuel qui n'a aucun, aucune aide et qui ne permettra pas au Conseil scolaire de ramener les écoles les élèves à l'école de façon sécuritaire ce n'est pas un plan responsable les parents les enseignants les élèves ils veulent que le gouvernement ait un vrai plan bien financé qui va permettre aux élèves de revenir à l'école de façon sécuritaire nous vous prions de le faire les garçons des députés la parole au député de Don Valino. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'on voit des cas de racisme envers les Chinois-Canadiens les Chinois pendant la pandémie, on voit que c'est très troublant. Une vidéo de ce genre d'un acheteur à Muskoka a été publiée la semaine passée. On lui a demandé de retourner en Chine simplement parce qu'il a demandé à l'acheteur de porter un masque. La victime a dit clairement qu'elle était canadienne. Moi aussi, je suis canadien, Monsieur le Président. Il y a 700 000 Canadiens comme moi qui ont des origines canadiennes et qui sont fiers d'appeler le Canada chez eux et qui contribuent à la diversité culturelle et à l'économie du Canada. Pendant la pandémie, les Chinois canadiens se sont unis pour organiser de l'aide pour des gens de différents, euh, différentes cultures et différentes origines de la bonté de leur cœur. Ils ont donné des EPI, de, de la nourriture, de l'argent afin de promouvoir la santé et la sécurité des Ontariens. Et ils essayent de euh, mettre en pratique tout ce qui a été euh, demandé par les autorités. Les... Je, je me prends la parole aujourd'hui pour dénoncer le racisme et pour montrer au monde ce que ça veut dire d'être canadien. Nous sommes tous canadiens. Merci. Déclaration des, des députés, euh, député de Thunder Bay, Anna Merci. La semaine passée, j'ai eu le plaisir euh, de rencontrer un groupe euh, d'éducateurs de, euh, de la petite enfance euh, de Thunder Bay East. Il s'appelle Thunder Bay East United Group. C'est un, un groupe vraiment très dévoué de jeunes femmes. Ce groupe est très inquiet euh, par rapport euh, au manque de plans pour, de manque de plans concrets pour les services de garde. Kim Kibe, qui est une éducatrice de la petite enfance, a dit qu'ils n'auront que 30 enfants cette année pour leur service de garde. Ça veut dire qu'il y aura déjà plus de 22 enfants qui n'auront pas de service de garde. Nous sommes déjà en crise en termes de services de garde à Thunder Bay. Et maintenant, avec la pandémie, les choses vont empirer. Malgré les annonces du gouvernement la semaine passée, il n'y a pas de plan de durabilité en termes de services de garde, et les opérateurs euh, n'ont pas reçu, reçu de financement euh, ou d'entente de, de, de, de, de financement clair. Et pendant la pandémie, ça sera très difficile car le gouvernement n'a pas communiqué de changement important pour les aider euh, à payer leur personnel. Et ça sera difficile si on ne consulte pas ces centres lorsque on établit les stratégies de relance pour la province. Le gouvernement a besoin d'arrêter. De, de ne pas les écouter et plutôt de les aider pour qu'ils puissent rouvrir. Et clairement, un plan de relance pour l'Ontario ne pourra pas être fait s'il n'y a pas d'aide pour les services de garde. Déclaration des députés. Monsieur le Président, les parents dans ma circonscription sont très inquiets que, du fait que trop de jeunes gens euh, ont été euh, ignorés et ont commencé à, à, à utiliser euh, le vapotage. Les On a eu une table ronde et les participants ont demandé à ce que le gouvernement et les, les, les autres paliers de gouvernement prennent des mesures. Nous avons vu dans un sondage 2019 du CAMH que le vapotage a doublé au cours des deux dernières années. Un quart des élèves entre la septième année et la deuxième année se sont adonnés à ces pratiques. Et un, un des... Un élève sur huit euh, utilise le vapotage chaque semaine et 83 de ces élèves ont déjà utilisé. Ces chiffres sont alarmants et les parents demandent à ce qu'il y ait euh, des mesures. Depuis le 1er juillet, euh, le gouvernement ontarien a demandé a interdit la vente des produits de vapotage d'un certain parfum et les produits de vapotage qui contiennent une forte concentration de nicotine. Nous essayons également d'assurer que les affiches qui, qui font la promotion de ce vapotage ne sont pas, ne sont pas collées sur les vitres de ces magasins. La, les amendes vont jusqu'à 150 000 C'est important pour les parents de savoir que les dangers du vapotage sont euh, communiqués aux enfants et que euh, leurs enfants sont protégés. Prochaine déclaration. Pendant la pandémie, on a vu un impact disproportionné contre les femmes. Les femmes ont plus tendance à travailler dans des uh, emplois de soins comme uh, les infirmières ou les PSS ou les éducateurs de petite enfance uh, ainsi que uh, les sages-femmes. Nous savons également que ces femmes sont plus exposées à la contamination que d'autres. Nous savons également que... Uh, le fait que ces femmes sont touchées affecte la santé de leur famille, surtout pour les femmes autochtones. Alors hier, quand le gouvernement a annoncé que dans quelques jours, la plupart de la province va passer à l'étape 3, beaucoup de femmes se sont... Euh, se sont retrouvés avec beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, par rapport à la sécurité au travail Qu'est-ce qui va se passer avec les services de garde Comment je peux travailler à temps plein si mes enfants n'ont pas de services de garde ou ne peuvent pas retourner à l'école De nombreuses questions sans réponse. Le gouvernement a annoncé que euh, les services de garde seront permis euh, de rouvrir à 90 des capacités à partir du 27 juillet. Pourquoi 90 Est-ce que c'est euh, le, le seuil de sécurité? Le gouvernement n'a pas fourni euh, d'aide supplémentaire pour ces services de garde. Euh, les parents méritent des réponses. Ils ont besoin d'aide. Et notre santé et notre relance euh, économique dépendent de cela. Merci beaucoup. Prochain, nous avons le député de Ottawa centre Merci beaucoup. Les enfants de l'Ontario ont besoin de revenir à l'école à temps plein en automne. Ça doit être notre effort collectif et notre priorité collective. Ce n'est pas important seulement pour leur éducation, leur santé mentale. C'est clairement une étape importante dans la relance économique. Ramener les enfants à l'école vont permettre aux parents qui travaillent à temps plein de revenir au travail et de participer pleinement à l'économie de l'Ontario. C'est très important, surtout pour les femmes qui s'occupent de leurs enfants lorsqu'ils sont hors de l'école. Et pendant tous ces mois, leurs carrières ont été disproportionnellement affectées. Nous devons investir, investir plus dans nos écoles. On a besoin plus d'éducateurs, plus de plus d'espace pour que les enfants puissent apprendre, que les classes, les classes soient plus petites et plus efficaces. Nous devons également assurer que les éducateurs ont les outils nécessaires lorsque les écoles rouvrent. On a besoin également qu'il euh, y ait une table de commande pour, euh, qui inclut les parents, les conseils scolaires, les éducateurs, les fédérations et les, les unités de santé publique. Notre euh, le gouvernement doit investir plus dans un plan d'action pour investir dans les écoles. C'est très important pour les familles et pour la relance économique. Déclaration des députés. Député de Richmond Hill. Merci. Monsieur le Président, nous reconnaissons tous que notre santé, que la COVID-19 a affecté longuement notre économie. J'ai participé à des tables rondes depuis avril jusqu'à juin afin d'appuyer les entreprises à Richmond Hill. Je suis reconnaissante que euh, le ministre Laitier et le ministre Zakaria se sont joints avec moi dans, euh, des, dans ce genre de rencontres sur Zoom pour parler aux familles et aux euh, entreprises qui font face à ces défis. J'ai également euh, rejoint euh, la, le groupe de travail de Richmond Hill, la ville de Richmond Hill, ainsi que euh, le conseil euh, de... La, la Commission de commerce et l'association des Chinois de Vaughan. Nous avons identifié des programmes et des stratégies afin de les aider à réaliser les opérations et à rétablir ré ré la normalité dans leurs entreprises. Nous avons fourni euh, de l'aide individuelle et nous avons tenu des séminaires afin de les aider à, à gérer ces défis. C'est très encourageant de voir que euh, les entreprises de Richmond Hill et les corporations ont fait de leur mieux pour aider la communauté et à fournir des EPI. Euh, ça fait une grande différence pendant ces temps difficiles. Aujourd'hui, lorsque euh, je euh, visite ces entreprises pour faire la promotion des programmes locaux, je suis touchée par la détermination, la bonne attitude et la volonté d'investir de, de, de, plus de temps pour faire face aux défis causés par la COVID-19. Je sais que notre économie est sur la bonne voie vers euh, la relance. Déclaration des députés, Merci, député de Timiscane Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Nous faisons face à des temps sans précédent à cause de la COVID-19 et certaines parties de la province font face à d'autres problèmes par rapport à d'autres. Et moi, je veux parler d'un problème unique dans, euh, au, euh, auquel font face... Euh, notre à, notre ville ils font face à, aux et ours noirs et en, en fait, fait Clairement, les, les ours noirs n'ont pas entendu parler de la distanciation physique. Ils ont dû avoir un groupe euh, sur un réseau social pour faire connaître ce qui se passe. Et si c'était quelque chose qui se passait au sud de l'Ontario, euh, il y aurait eu des mesures de prévention. Mais euh, en, en, dans le nord de l'Ontario, c'est juste un autre jour. Imaginez-vous, on est obligé de garder les enfants à la maison. On nous dit, gardez vos enfants à la maison, car il y a des ours, des attaques d'ours. Clairement, les ours, ont enfin, faim. on n'est pas contre les ours, et, et on... Clairement, le, le ministère des, des Ressources naturelles essaye de régler le problème avec le budget qu'ils ont. Mais on, on garde en tête qu'il y a des différences dans la province. Les problèmes sont différents. Mais il y a des parties de la province qui doivent se demander s'il y a un ours à, à l'extérieur. On doit penser à tous les problèmes. Merci. Merci, déclare son député. Députée de carton Merci, M. le Président. ce se sont un père et, et un fils qui ont euh, fui euh, la, les les la guerre civile au Sri Lanka il y a deux ans et qui ont acheté un restaurant à Richmond et qui ont donné des... qui ont fait des dons de produits de désinfectants désinfectant à, à la station de police. Ils ont également contribué dans les transports afin d'assurer les rendez-vous médicaux et à donner des repas gelés, à offrir des épiceries et plusieurs personnes également ont ont participé euh, à ces livraisons euh, d'épicerie. Il y a eu également euh, un, groupe de, un groupe Facebook qui, à, qui aide les parents qui n'ont pas le temps de faire les courses. Et ils essayent de coordonner euh, une liste de bénévoles le club de Manautic se sont associés avec d'autres euh, euh, associations afin de faire des dons. John State, qui est le propriétaire, a donné a, donné, a fait des dons euh, et des dons en fond à son personnel. Gary Crescent également a fait des dons de masques N95 à ses résidents. Et la liste continue. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps, mais je veux remercier tout le monde à Carlton qui a fait sa part pour combattre la COVID-19. Vous êtes une inspiration pour tout le monde. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Etobico-Lakeshore. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un centre... De un centre communautaire à but non lucratif à Etobicoke Lakeshore qui s'appelle le centre communautaire de Franklin Horner. C'est un centre qui tient une variété de programmes et de services pour différents individus. Ils ont des activités pour tout le monde. Mais comme tout le monde ici, ils ont dû réinventer leurs activités dans ces temps sans précédent. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de rejoindre un de leurs programmes et c'est un programme qui aide les aînés à rester à la maison s'ils si, uh, ils le veulent. Et leur repas peut être uh, ramassé au centre. Ils ont également uh, uh, une tente uh, qui a été établie et qui uh, s'appelle The Big Top Café, où on peut avoir uh, des boissons et des goûters. Ce centre également organise des activités uh, récréationnelles et où il y a des... qui organisent des visites pour les aînés. J'ai eu l'occasion de visiter le centre plus tôt cette année avec le ministre de l'Accessibilité et nous avons participé à des programmes. Je veux remercier Laura Nathan, qui est la directrice exécutive, pour tout le travail qu'ils font pour nos aînés. C'est la conclusion du temps pour les déclarations de députés ce matin.